Dernier rappel, maintenant, déclaration des députés. Je remarque j'ai volé 10 secondes, donc je vais attendre 10 secondes. Député de Scarborough, Rivière-Rouge, merci. Nous, les Ontariens, vivent dans le meilleur pays au monde. Ailleurs dans le monde, veulent être ici parce qu'au Canada, on peut vivre de façon harmonieuse. Mais il y a un jeu vidéo avec un concept en Ontario. C'est un jeu qui nous définit, qui s'appelle de salles petits chinois. Ils utilisent des stéréotypes négatif envers les Chinois. L'objectif du jeu, c'est d'utiliser tous les moyens possibles dans un restaurant et, et en nourrissant les clients avec euh, des chiens et des chats. L'entreprise qui est responsable veut, ne veut pas être... Euh, non politiquement correct, c'est en bio. Et ça vient de Marc motorion Je demande à Google et à Facebook de ne pas distribuer ce jeu en Ontario. Et nous avons, parce que ces jeux sont racistes, nous avons un secrétariat contre la lutte de la lutte contre le racisme et nous voulons mettre fin à ces entreprises racistes. Hamilton Mountain, merci. Récemment, mon homologue fédéral de députés de Hamilton Mountain a annoncé qu'il va déposer un projet maintenant de députés à Ottawa pour s'assurer que les pensions sont protégées lorsque les entreprises font faillite. Les entreprises ont utilisé les, une loi du Canada pour empêcher que les employés ne touchent leur pensions, comme Nortel, US Steel. On le voit maintenant à Sears. Tous les travailleurs ont diminué, de diminuer, ont accepté de diminuer leur salaire pour euh, que l'entreprise cotise un régime de retraite. Et finalement, leur enlevé le tapis sur leurs pieds après des décennies de travail et les travailleurs se retrouvent au bout de la ligne alors que les actionnaires se préoccupent d'eux-mêmes et non des employés. C'est inacceptable. Aujourd'hui, je voudrais rappeler à tous les députés de cette Chambre d'une motion qui a été débattue l'année dernière. La motion du député d'Oshawa a demandé à l'Assemblée législative d'Ontario de, de demander au gouvernement du Canada de déposer un projet de loi à l'automne. Cette motion a été adoptée par l'Assemblée. Et je demande aux députés d'agir maintenant. Veuillez contacter votre homologue fédéral et de leur dire que l'Ontario a besoin pour appuyer ce projet de loi et maintenant des députés. Déclaration de député Clinton-Lawrence, merci. Avant de commencer, je veux appuyer mon collègue de scarborough rivière rouge sur cette condamnation de cette publicité raciste. Je veux parler d'un événement exceptionnel qu'on a eu dans ma circonscription hier soir. Il y a eu plus de 400 personnes qui se sont montrées pour appuyer le centre culturel. Ça s'appelle qui s'appelle le, le centre Columbus. Ce, ce sont les équipes sportives, les sportifs, les aînés et autres qui se sont présentés de ne pas toucher ou détruire le centre Colombo qui comporte la Galerie nationale et le Jardin. On, nous sommes d'accord avec le Conseil qui a rejeté la demande de démolir ce centre et de construire cette nouvelle installation proposée par l'Église catholique ou le Conseil scolaire catholique. Je voudrais féliciter tous les organisateurs et autres personnes et le maire également. John Torres s'est présenté et il s'est dit préoccupé par euh, le fait de la destruction du Centre Colombo. Et puis il y avait également des néo-démocrates qui disaient de ne pas démolir le Centre Columbus niagara West Lambrook la semaine dernière, j'ai parlé de, du loge où 50 lits seront déplacés vers Hamilton, dans une région où les temps d'attente sont presque à un niveau record. Pendant le week-end, j'ai participé à une manifestation locale avec... Nous ne voulons pas que cet, cet établissement soit démoli. Nous ne voulons pas que cet endroit Maple Crest Village soit détruit. Un grand nombre de personnes verront une diminution de leur nombre d'heures et certains employés auront désormais un, temps, un travail à temps partiel. Il manque 135 heures et ce sont les résidents qui écapent les personnes ont besoin de ces soins pour s'assurer d'avoir le bon médicament au bon moment. Les résidents oublient leurs limitations, y compris l'alimentation. Ils ont besoin d'aide dans leurs activités au jour le jour. Le gouvernement libéral a, a dit j'étais engagé à financer les établissements de soins de longue durée. Maintenant, un grand nombre d'aînés de seniors n'ont pas accès à ces soins et ils souffrent de la part des politiques du gouvernement à cause de l'augmentation de faire des affaires dans la province ou de la, du gaspillage après 14 ans de mauvaise gestion de la part du gouvernement qui rend la vie plus difficile de ceux qui ont besoin de soins. Merci, M. le Président. C'était un honneur pour moi de participer à une cérémonie de plantation d'arbres dans une école de ma circonscription. C'est une façon euh, de célébrer Charlie Tuttle, qui a été un directeur principal de Lively. Je voudrais remercier Miss Tuttle et sa famille et ses fils qui se sont présentés. C'est un moment de célébrer le 50e anniversaire et la 60e anniversaire de l'école Lively de, de l'école. La plantation d'arbres a été rendue possible grâce à la générosité de la quincaillerie, de Arc Canada et autres sponsors, ainsi que des épiceries qui ont donné suffisamment de gâteaux pour nourrir les bénévoles derrière cette célébration on savait très bien qu'on célébrait une autre victoire, la victoire des élèves, des familles, des travailleurs, de la collectivité qui ont réussi à maintenir l'école ouverte. L'année dernière, à ce moment-ci, l'avenir était difficile. Comme beaucoup d'écoles hors du centre, certaines écoles étaient prévues pour la fermeture, mais nous avons réussi à maintenir l'école ouverte. Cela nous permet je voudrais remercier que, euh, à toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Durham, hier, les grands frères, les grandes sœurs ont célébré 20 ans de service. J'étais très fier de faire partir de cette célébration. Les grands frères, les grandes sœurs ont, ont été fondés par Jack Monday en 1967 et ont créé un centre d'amitié pour toutes et chacun. Cette agence a dispensé des services à la collectivité pendant, pendant longtemps et cela a un impact important à long terme sur un grand nombre de personnes. Grands frères, grands soeurs continuent d'avoir de des programmes pour desservir la collectivité qui ont besoin de ces services. Des événements, comme le Hockey-sur-Route ou un thé parté thé continuent d'avoir davantage de collectivités locales et cela permet de recueillir des fonds pour ces agents. L'année dernière, cet organisme a pu donner des services à plus de 500 jeunes et moins jeunes. Je voudrais remercier tous les bénévoles pour leur travail pour le travail qu'ils font et je les félicite pour, leur, pour ce jalon important. duffin caledon merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom des résidents de duffin caledon et de féliciter le modèle. Cette année, on a eu un centre des Olympiques d'été. Le club a eu une compétition de golf au Jason's Corta a été membre de la compétition. J'ai eu l'occasion de participer à cet événement parce qu'il a gagné la médaille d'or Jason. Et il fait un excellent travail lors des jeux paroles. Il a été en mesure de parrainer trois autres athlètes pour participer aux, aux jeux d'été. Et il organise également un organisme de charité. Jason euh, publié un lick, comme, euh, « leak qui s'appelle l'armoirie de Jason. Cela a été un magnifique effort pour la collectivité. Si je gagne, si je ne peux pas gagner, je serai courageux. Ils ont été en mesure de faire davantage au cours des Jeux olympiques et je Jeux paralympiques. Excellente possibilité de développer l'estime de soi. Je remercie tous les athlètes, leurs familles, pour ces Jeux d'été qui ont été réussis. Je leur souhaite la meilleure chance possible pour, euh, au moment des Jeux Paralympiques d'hiver qui se dérouleront à Sault-Saint-Barry. Je suis d'accord tout à fait avec vous. Déclaration de député, député de Barry. Merci. J'ai parlé en cette chambre comment les services de santé mentale sont importants. Pour moi, ça a toujours une priorité. Aujourd'hui, je voudrais féliciter un commettant qui a consacré beaucoup d'efforts à cet égard. Trois années, Jack Hoff a commencé à planifier ce qui est devenu un, un veloton pour recueillir des fonds en matière santé qui a été inspiré par Terry Fox. Initialement, il voulait recueillir 10 000 pour le centre de santé royal Victoria. Il a réussi à recueillir cinq, cinq fois plus d'argent à la fin. Il a été, avec l'appui de sa mère et de son père, de ses grands-parents et de sa famille, de ses amis, Zach a complété le 400 km le 10 septembre pour sensibiliser la population aux Suisse Il a déjà recueilli 80 000 dollars. Il a eu la chance de rencontrer le premier ministre et le lieutenant, le gouverneur général. C'est une inspiration pour tout et chacun parce que, parce que Zach n'a que 13 ans. Il recevra, il recevra une récompense pour sa participation à la ville de Béry. Au nom de la Chambre, je voudrais remercier Zach. Pour cette réalisation exceptionnelle, Il remercie lui et sa famille pour avoir appuyé l'hôpital, leur de sensibiliser la population à la santé mentale. Je voudrais le remercier. Merci Zach. Déclaration de député Woodby-Oshawa. Je voudrais féliciter l'espace de Whitby, qui a fait une différence pour des milliers d'autres enfants qui souffrent d'autisme. James est parmi les 3 000 enfants sur une liste d'attente pour uh, uh, fréquenter le Centre pour jeunes qui a commencé dans les années 80, conçu pour dispenser plus de 400 enfants et jeunes avec des besoins particuliers. Avec le temps, la demande de services a augmenté. Et Grandview a fait maintenant bah, beaucoup de difficultés à satisfaire aux besoins de la population. James a décidé d'aider en faisant un, un vélo à Ottawa pour recueillir deux fonds. Et au moment où il est arrivé à Ottawa avec son père, il avait déjà recueilli 10 000 de dons. Ces fonds seront recueillis, seront utilisés pour les coûts d'exploitation du centre Grandview ainsi que pour les programmes exceptionnels et les services qui sont dispensés. La collectivité est venue appuyer James à l'arrivée à Ottawa, à appuyer le monde. Imaginez un enfant de 9 ans, un enfant, de 9 ans, un enfant qui attend, qui est, qui est sur la liste d'attente. James a fait la différence pour tous ces enfants. Je remercie tous les députés de leur déclaration.